Pourquoi tu t'en vas si loin Le soleil est encore chaud Dans le coin Et même si les feuilles lentement jaunissent, Elles peuvent te faire un nid bien doux et Où tu peux venir dans ma maison La porte est ouverte Pourquoi tu t'en vas si loin Le soleil est encore chaud dans le coin Oh, dit l'oiseau Reste encore un peu avec moi Si un jour il fait trop gris Et trop froid Tu peux venir dans ma maison, la porte est ouverte Et toutes les plus belles miettes te seront offertes Oh, dit l'oiseau, reste encore un peu avec moi Si un jour il fait trop gris et trop froid Si les matins de brume et fripent tes jolies plumes Chantent tout de même Je suis si seul Et j'ai peur de l'hiver affublé de son linceul Oh, dis l'oiseau, attends, ne t'en va pas Attends-moi, je ferme la porte et viens avec toi, je n'ai plus rien, elle m'a quitté, tu sais, celle pour qui tu as t'enchanté. chanté. La là là la la la la la la la la. La la la la la la la la la la. Oh, dis l'oiseau, attends, ne t'en va pas. Attends-moi, je ferme la porte. Et viens avec toi. Oh, oh, oh, oh attends-moi, je ferme la porte. Et viens avec toi Oh, dis l'oiseau, attends, ne t'en va pas Attends-moi, je ferme la porte Et viens avec toi